Comment réussir son retour en Afrique Dans cette vidéo, on va parler justement de retour dans ton pays natal. Quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, quel que soit ton origine, je suis sûr que tu souhaites un jour revenir, lancer de nouveaux projets dans ton pays d'origine afin de pouvoir contribuer à l'économie, afin de pouvoir aider plus de personnes et apporter de la valeur grâce à ton offre, à ton service ou même à tes produits. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs.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 alors comme tu l'as constaté dans cette vidéo je me retrouve à Kribi au Cameroun donc je suis rentré avec mon équipe aujourd'hui on est une dizaine avec ma famille etc on, a, on passe du bon temps pour te produire du contenu sur l'investissement immobilier le mindset également le business en ligne donc comment préparer son retour en Afrique et moi c'est un message que j'adresse très particulièrement à la diaspora qui vit en Europe, qui vit en Occident de manière générale avant de rentrer ici il faut que vous soyez déjà à l'aise dans le pays dans lequel vous êtes. Quand je dis à l'aise, c'est dans, dans le sens où vous avez le choix de pouvoir rentrer et repartir comme vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui partent et reviennent en mode défaite et se plaignent. Oui, déjà ils se plaignent de l'autre côté. Oui, la France c'est comme ci. Oui, le Canada c'est comme ça. Oui, les États-Unis c'est comme ci, comme ça. Et quand ils reviennent ici... Elle se plaigne encore plus, oui le système est corrompu, oui les gens sont mal polis, oui les gens sont sauvages, etc. À un moment donné il faut, tu vois, dans le sens où il faut que tu t'adaptes à ton environnement. Premièrement, tout comme moi je l'ai fait et nos participants l'ont fait, parmi mes participants il y a énormément d'immigrants, énormément d'expatriés et ça ne nous a pas empêché justement de, de passer à l'action et de créer des entreprises en investissement immobilier et même dans le domaine du digital. C'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est que avant de rentrer, il faut que dans le pays dans lequel tu es, tu aies déjà compris le système. Tu aies déjà compris le système et que tu aies mis en place un système qui te permet d'investir en immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est le pilier le plus puissant pour te mettre en sécurité. Même si tu as un appartement de l'autre côté, tu vas être en sécurité au Cameroun. Que ce soit au Cameroun, au Sénégal, n'importe Parce que si à un moment donné, ça se passe mal, tu peux retourner là-bas pour revenir plus fort par la suite. Moi ça me fait de la peine toutes ces personnes qui rentrent en Afrique et qui n'ont même pas posé une brique de l'autre côté, qui n'ont même pas créé un système qui leur permet de générer des revenus passifs de l'autre côté. Moi j'ai eu affaire à, à, euh, à un ami à moi il y a de cela quelques années, il avait étudié à Saint-Etienne. Après il est rentré ici et il travaillait, il avait un petit salaire et en plus il travaillait dans l'entreprise familiale. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, se plaignait en disant, oui, je ne gagne pas beaucoup, euh, machin, c'est difficile, etc. Je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu as mis en place déjà des choses en France qui te permettent finalement d'avoir le choix de rentrer ou pas Il me dit non. Et c'est là qu'il a subi l'une de mes formations. Il est reparti à Saint-Etienne. Et tu sais ce qu'il a fait C'est qu'il a tout simplement travaillé chez McDo et à Domino Pizza avec un salaire de 2100 euros. Il a investi en immobilier, il a fait une stratégie de location saisonnière et son immobilier, tous les mois, lui rapporte près de 2500 euros de cash flow, entre 2000 et 2500 euros de cash flow. Qu'est-ce qu'il a fait en revenant ici Il a dit à son oncle, je n'ai pas besoin de bosser avec toi parce que bah, je gagne 4 fois plus que ce que tu me donnais avant et aujourd'hui je vais devenir entrepreneur car j'ai le temps de pouvoir tester les choses. J'ai le choix de pouvoir travailler ou pas dans ce que j'aime finalement. Et finalement, il s'est lancé dans la peinture. Il commence il est devenu artiste il fait de la peinture et il vend ses tableaux à enfin il vend ses tableaux très cher on l'a également aidé sur sa stratégie marketing pour faire connaître ses œuvres à un plus grand nombre de personnes ici au cameroun c'est pour te dire quoi c'est pour te dire qu'avant de rentrer il faut que tu puisses déjà avoir une base solide de l'autre côté comme on dit et ça c'est un message que ma mère m'a dit lorsque je partais au canada et même en france hein, elle m'a dit mon gars si je t'envoie de l'autre côté c'est pas pour faire du tourisme donc avant de revenir je veux que tu aies mis quelque chose de solide en place et à l'époque je ne comprenais pas son message aujourd'hui je le comprends parce que ça voulait dire que il faut que tu puisses rentrer et avoir le choix de il faut que tu puisses rentrer et être serein et aujourd'hui c'est exactement ce que je vis c'est que que je me plante ou pas dans les activités que je suis en train de lancer, il n'y a pas mort d'homme parce que je ne dépends pas d'un système, j'ai un cash flow qui me permet de tester différentes choses j'ai eu la chance de constituer une équipe qui m'accompagne tous les jours. Et je ne te cache pas que ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai le choix. Donc, dis-moi ce que tu as pensé. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et dans quelle démarche tu es. Si tu es sur le point de rentrer, si tu comptes rentrer à un moment donné. Ou si tu ne comptes pas rentrer et faire entre guillemets fortune dans le pays dans lequel tu te situes. On peut t'accompagner et t'aider à ce niveau-là. Donc voilà, n'oublie pas, notre prochaine masterclass aura le lien juste en dessous. Et on pourra également échanger par rapport à ça. C'est fonds de pouvoir investisseur. Je te laisse admirer le paysage. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Peace.